dans vos pensées, quelque chose qui arrivait au travail durant la semaine passée vous trotte maintenant dans la tête et vous essayez de trouver soit une solution ou une sortie. Il pourrait s'agir d'un conflit avec un collègue ou avec un supérieur. Cela vous stresse et vous ne savez pas comment en sortir. Mardi, mercredi et jeudi AM pour le Québec Mardi PM, mercredi et jeudi pour l'Europe, la Lune sera dans euh, le lion votre onzième maison. Vos bonnes qualités de leadership et votre attitude positive vous permettront de gagner facilement le soutien des autres. Votre enthousiasme sera contagieux. C'est donc le bon moment pour lancer des activités de groupe. Les énergies de cette période vous aideront beaucoup à trouver les solutions aux conflits stressants qui auraient eu lieu dernièrement. C'est le bon moment pour résoudre les problèmes ou les dilemmes qui vous perturbaient la tranquillité d'esprit dernièrement. Jeudi PM, vendredi et samedi pour le Québec, vendredi et samedi pour l'Europe, la Lune sera dans la Vierge. La Vierge, c'est votre douzième maison. Vous pourriez avoir plusieurs sentiments perturbants qui pourraient s'agir de culpabilité, de solitude, bien que vous soyez entouré, euh, un sentiment de tristesse euh, pour aucune raison apparente ou tout simplement un inconfort émotionnel. Vous pourriez aussi manquer de motivation et il serait difficile pour vous focaliser sur sur ce que vous aurez à faire. Les énergies de cette période ne vous favorisent pas, alors évitez les confrontations et aussi les achats impulsifs. Peut-être laissez votre carte de crédit à la maison. Dimanche et lundi, la lune sera dans votre signe, dans la balance. Vous êtes parmi les plus chanceux, chère Balance. Donc, soudain, l'obscurité des derniers jours se transforme en lumière Et maintenant, vous pouvez voir les choses plus claires. Vos talents créatifs seront favorisés par les énergies de cette période et votre charme et votre popularité accrue vous rendent un centre de gravité. Vos relations bénéficieront de cette belle énergie car vous adopterez une approche affective et sympathique dans vos interactions avec les autres. Vous seriez attiré par des personnes d'un groupe d'âge différent. La chance vous sourit et vous suit, Profitez-en. Mais il faut éviter les dépenses impulsives, car vous pourriez avoir tendance à vouloir dépenser juste pour le plaisir. C'est tout ce que j'ai pour vous, chère Balance. Je vous demande votre soutien de la chaîne et mes commentaires et surtout partagez, s'il vous plaît. Je vous remercie à l'avance.